Bonjour à tous, alors euh, comme promis je vais commencer à commenter euh, mon ouvrage Pour une France catholique et royale, que j'avais publié euh, il y a de ça euh, un mois et demi pratiquement sur euh, le site euh, The Book Edition. Voilà donc il est, il coûte euh, à peu près 16 euros en version papier et euh, 3,70 euros en PDF. Bon, moi, je vous conseille d'acheter le PDF parce que il euh, y a des liens en fait, euh, des liens où vous pourrez cliquer. C'est un peu plus simple. Euh, voilà. Donc, euh, j'ai mis un peu de temps à, avant de, de m'y mettre, de mettre, de me mettre à ce commentaire euh, parce que je me suis occupé pendant ce, ce mois et demi à faire la promotion du, de, de l'ouvrage en fait, donc. Euh, voilà, je me mets, je me mets à, la, à commenter que maintenant. Alors pour l'introduction, je vais, je, vais, je vais lire en fait, je vais, je vais me contenter de lire parce il y a pas et de commenter à la marche parce qu'il n'y a pas grand chose vraiment à approfondir, c'est l'introduction. Donc le but de cet ouvrage, donc pour une France catholique et royale, est de couronner le Christ-Roi dans toutes les sphères de la société, qu'elles soient individuelles, familiales, professionnelles ou institutionnelles. Pour cela, nous nous appuierons sur la révélation de la parole de Dieu dans la Bible. Donc en fait, euh, les citations de la Bible, de l'ouvrage, ça vient de ce site, euh, Biblia Clerus, et la, les textes bibliques qu'il propose sont, sont solides, hein, c est, c est, on, on est proche de la tradition là. Euh, donc nous nous appuierons aussi sur le magistère de l'église catholique. Donc j'ai... C'est vrai que j'ai pratiquement... Euh, enfin j'ai lu euh, parfois même plusieurs fois les encycliques euh, sociales de l'église. Bon, euh, ça comm... les encycliques sociales ont surtout commencé à partir de Rerum Novarum en 1891 une encyclique de Léon XIII. Bon, il bon, bon, y a eu d'autres encycliques sociales mais... Euh... Par exemple, euh, Vixpervenit en 1745 euh, sur le, sur le prêt-intérêt. Enfin, enfin, on dit que la doctrine sociale de l'Église a commencé véritablement sous Léon XIII avec l'encyclique euh, Rerum Novarum en 1891. Donc c'est quelque chose d'assez récent. Sachant que euh, le magistère euh, après le Concile Vatican II euh, n'est pas si intéressant pour nous, hommes modernes dans la mesure où euh, on enfonce des portes ouvertes. Hein. On est quand même très proche de l'idéologie des droits de l'homme dans la doctrine sociale de l'église post-concile Vatican II. Donc finalement, je, dans mon ouvrage, je me, je me suis assez peu inspiré de, des encycliques post-concile Vatican II parce qu'on enfonce des portes ouvertes. Hein. Quelqu'un de, de raisonnablement euh, informé... Euh, Quelqu'un qui, qui reste raisonnable dans, dans l'ère du temps euh, euh, n'a rien à apprendre de, de la doctrine sociale de l'Église à, à partir de, de Jean 23. Donc, euh, aussi, euh, et aussi Saint Thomas d'Aquin. Oui, il, il, il y a un peu de Saint Thomas d'Aquin dans, dans mon ouvrage. Alors, les piliers de la chrétienté à construire, donc en fait le but c'est aussi de construire une civilisation de l'amour. Hein. Euh, donc les piliers de cette chrétienté, de la civilisation de l'amour, ce sont les dix commandements, euh, donc avec la règle d'or, les deux commandements de notre Seigneur, et les béatitudes. Là on a, euh, on a pratiquement la constitution hein, de, de l'État, euh, d'un état idéal, les béatitudes et les dix commandements. Donc, les, le décalogue, c'est la formule catéchétique, c'est-à-dire, euh, c'est pas la version biblique, c'est la... une version particulière du catéchisme. Donc, je vais, je vais quand même les lire. Hein. « Un seul Dieu, tu aimeras et adoreras parfaitement. Son saint nom, tu respecteras, fuyant blasphème et faussamment. Le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Tes pères et mères honorera tes supérieurs pareillement. » Meurtre et scandale évitera haine et colère également, la pureté observera en tes actes soigneusement, le bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras justement, la médisance bannira et le mensonge également, en pensée et désir veillera à rester pur entièrement, bien d'autrui ne convoitera pour l'avoir malhonnêtement. Voilà. Bon après les deux, les deux commandements de l'amour, donc c'est dans l'Évangile euh, selon saint Matthieu, quel est le plus grand commandement de la loi Eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est le plus grand des commandements, et un second lui est égal, tu aimeras ton proche comme toi-même. En ces deux commandements, tient toute la loi et les prophètes. Et aussi, nous pouvons compléter ces commandements par la règle d'or, à savoir, faire aux autres ce que l'on aimerait qu'ils nous fassent, et ne pas leur faire ce que nous ne voulons pas qu'ils nous fassent. » Donc là aussi, référence, Matthieu 7, 12. Donc voilà, deuxième pilier de la civilisation de l'amour, ce sont les béatitudes. Donc c'est en Matthieu 5. Euh, donc c'est Jésus, quand il est sur la, la montagne, euh, donc euh, nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et conduira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors, la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ est une obligation. Donc, dans l'encyclique Quas Primas euh, en 1925, euh, Sa Sainteté, le pape. 11 nous dit « Les gouvernants et les magistrats ont l'obligation, aussi bien que les particuliers, de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. » Autrement dit, les laïcars, euh, ceux qui pensent qu'il euh, faut une laïcité euh, absolue, c'est-à-dire que, euh, que l'État doit être neutre vis-à-vis euh, -vis de toutes les religions, sont dans l'erreur, parce que Quasprimas, qui est une encyclique, du magistère de l'église catholique nous dit bah non euh, le christ mérite euh, un culte public donc c'est bien public hein, c'est dans la sphère publique c'est euh, la laïcité euh, n'est pas conforme à la doctrine sociale de l'église il y avait beaucoup de catholiques tombent, tombent dans euh, dans ce cette erreur en fait du laïcisme de la, de la laïcité euh, la laïcité est contraire à la doctrine sociale de l'Église. Le Christ doit avoir un culte public et l'État doit conformer ses lois aux commandements, aux dix commandements. Euh... C'est la doctrine du Christ-Roi qui est très importante, qui est fondamentale et qui est malheureusement oubliée. Jésus-Christ est donc roi. C'est le Christ roi, mais tout particulièrement au roi de France. Donc là, euh, donc là effectivement, euh, le Christ est apparu à Marie Lataste, donc au 19e, en 1843. Euh, et il nous dit Le premier roi, le premier souverain de la France, c'est moi. Je suis le maître de tous les peuples, de toutes les nations, de tous les empires, de toutes les dominations. Je suis particulièrement le maître de la France. Je lui donne prospérité, grandeur et puissance au-dessus de toutes les nations quand elle est fidèle à écouter ma voix. Autrement dit, euh, si la France veut relever la tête, si nous voulons sortir du marasme actuel, du chaos actuel, eh bien nous devons... Rendre un culte au Christ-Roi, c'est-à-dire euh, bah voilà, respecter la doctrine du Christ-Roi, que, que la constitution de la France soit euh, les dix commandements, les, dix, les, les, béatitudes, les huit béatitudes, euh, et nous aurons la prospérité, la grandeur et la puissance au-dessus de toutes les nations. Euh, alors... Cette parole de Jésus-Christ est aussi validée par un événement capital de l'histoire de France, pourtant fort for méconnu, la triple donation. Donc là, euh, la triple donation, euh, c'est, euh, ça passe par euh, Jeanne d'Arc, qui euh, donc c'était euh, le 21 juin 1429, donc euh, donc c'est solstice euh, d'été. Hein. Donc, Jeanne d'Arc dit au futur Charles VII, Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demanderai ?» Donc le roi hésite, donc c'est le, le futur Charles VII. Le roi hésite puis consent. Sire, donnez-moi votre royaume. Donc le roi stupéfait hésite de nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendance surnaturelle de sainte Jeanne d'Arc, Jeanne, lui répondit-il, je vous donne mon royaume. Donc c'est la première donation. Charles, le futur Charles VII, donne son royaume à Jeanne. Cela ne suffit pas. La pucelle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé, signé par les quatre secrétaires du roi. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, donc Jeanne nous dit :« Voici le plus pauvre chevalier de France. Il n'a plus rien. » Puis, aussitôt après, très grave et s'adressant au secrétaire, écrivez, dit-elle. Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ donc c'est la deuxième donation, et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles. Troisième donation. Donc on voit donc, par cette triple donation, que Jésus-Christ est donc roi de France, comme le roi très chrétien du Saint Royaume de France et son lieutenant. Donc effectivement, euh, le roi de France est le lieutenant, lieu tenant, donc le, ten, le tenant du lieu, hein, euh, du Christ-Roi. C'est-à-dire que le grand monarque qui, de, qui nous est prophétisé, le, le futur roi de France, sera lieutenant du Christ, du Christ-Roi. Le pape saint pédiste disait à Monseigneur Tronchet le 13 décembre 1908 hein, « Vous direz aux Français qu'ils fassent leur trésor des testaments de Saint-Rémy, priez pour nous, Saint-Rémy, priez pour la France, Saint-Rémy, priez pour le roi de France. » De Charlemagne et de Saint-Louis, Saint-Louis priez pour nous, Saint-Louis priez pour la France, Saint-Louis priait pour le roi de France, qui se résume dans ces mots si souvent rép répétés par l'héroïne d'Orléans, c'est-à-dire Sainte-Jeanne d'Arc, « Vive le Christ qui est roi de France ». Donc, à ce titre seulement, la France est grande parmi les nations. À cette clause, Dieu la protégera et la fera libre et glorieuse. À cette condition, on pourra lui appliquer ce qui, dans les livres saints est dit d'Israël, personne ne s'est rencontré qui insulte ce peuple sauf quand il s'éloigne de Dieu. Donc mon ouvrage donc pour une France catholique et royale se veut un programme le plus synthétique possible. Donc il tient en, en, en 80 pages A4 euh, en Word police 12. Donc le présent cet ouvrage se veut un programme le plus synthétique possible pour faire régner le Christ-Roi dans nos cœurs, nos foyers, nos nations. Il propose pour tous les grands thèmes politiques une doctrine et des éléments généraux de programme. Donc la politique se doit de concourir au bien commun qui est dans la justice, la paix, la liberté, la dignité humaine, la sécurité sanitaire et matérielle et le salut des âmes. Les institutions doivent aider les hommes à être vertueux, et à faire leur salut grâce à une législation conforme à la loi naturelle et au sacrément d'une église catholique libre. Donc euh, les institutions doivent respecter euh, le catéchisme de l'église et l'église doit être libre de s'administrer en union avec Rome, en union avec le pape. Elles devront donc aussi les dissuader, donc euh, les institutions, les lois, autant que possible de commettre des péchés mortels et même véniels. Car, donc, Pie XII nous disait, donc, en 1941, pour le 50e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum, donc qui est, est l'encyclique fondatrice de la doctrine sociale de l'Église, donc en 1891, c'est Léon XIII, de la forme donnée à la société, conforme au nom aux lois divines, dépend et découle le bien ou le mal des âmes, c'est-à-dire le fait que les hommes appelés tous à être vivifiés par la grâce du Christ respirent dans les contingences terrestres au cours de la vie l'air sain et vivifiant de la vérité et des vertus morales, ou, au contraire, le microbe morbide et souvent mortel de l'erreur et de la dépravation. Qu'on y songe bien, sans la religion, il ne saurait y avoir de moralité et d'ordre public dans un état. Il est donc nécessaire de revenir à la loi chrétienne si l'on veut former une société solide, juste et équitable. Tout édifice qui ne repose pas sur une base solide et, et sûre s'écroule. Donc voilà, la, la solution de nos problèmes, de tous nos problèmes, c'est de revenir à Dieu, c'est de revenir au commandement dans l'esprit des béatitudes. Donc nous concluons cette, conc cette introduction par la parole de Dieu. Donc c'est le psaume. Um, 126 Cantique des Montées de Salomon Si Yahvé ne bâtit la maison, en vain travaillent ceux qui la bâtissent Si Yahvé ne garde pas la cité, en vain la, la sentinelle veille à ses portes Voilà, que Dieu vous, vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo